Euh, donc on va démarrer avec Gilles, euh, Jean-Pierre vous en à l'instant, Gilles est développeur euh, full-stack pour la fondation Wikimedia, c'est aussi un des membres de l'équipe fondateur euh, des, euh, de l'équipe performance et euh, aujourd'hui il, euh, il va nous parler d'une alternative humaine pour euh, mesurer la performance. Donc, je vous laisse avec le talk de Gilles et puis on se retrouve après pour la session de questions-réponses. Bonjour, je m'appelle Gilles Dubuc, je travaille pour la fondation Wikimedia, que vous connaissez probablement pour son site internet le plus populaire Wikipédia que nous hébergeons. Et je vais vous parler aujourd'hui euh, de travaux que j'ai effectués ces deux dernières années pour essayer un petit peu de de faire progresser le, le domaine de, de, des mesures de performance pour aller plus loin que les méthodes classiques que nous utilisons tous aujourd'hui. Donc, de façon classique, euh, il y a deux grandes catégories de mesures de performance. Il y a les mesures synthétiques, que vous effectuez en simulant des, simu des, des visites de visiteurs sur vos sites, en enregistrant des vidéos et en en tirant des, des mesures, comme par exemple le Speed Index avec WebPageTest. Et nous avons la deuxième catégorie qui sont les mesures de terrain que nous collectons passivement sur les visiteurs de nos sites. Donc euh, en général, je considère ces grandes catégories de mesures de performance euh, comme étant partielles. Je fais cette analogie avec la, la fable des non-voyants qui touchent un éléphant où chacun va toucher une partie différente et l'un va vous dire par exemple qu'il touche la trompe, il va vous dire qu'il touche un arbre et en tout cas aucun ne sera capable de vous dire qu'il est en train de toucher un éléphant. Donc c'est un peu la même chose. Toutes ces catégories de mesures de performance ne permettent de voir qu'une partie de l'expérience utilisateur et on a tendance à un peu trop se concentrer sur certaines mesures comme étant l'objectif final, alors que l'objectif final, c'est que les personnes qui visitent vos sites aient une bonne expérience euh, en termes de performance. Donc euh, le projet que j'avais démarré euh, il y a deux ans était de regarder, de, de faire de la recherche dans ce domaine et de se dire comment est-ce qu'on peut se rapprocher plus de l'humain, de la personne qui utilise le site internet pour savoir euh, qu'est-ce qu'il pense vraiment de la performance du site. Donc, euh, pour y arriver, j'ai contacté des chercheurs euh, qui avaient déjà publié des, des papiers de recherche sur la perception de la performance et je leur ai proposé de collaborer. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait une étude euh, qui a été publiée. Il y a deux versions du papier. Je vous encourage, si vous pouvez vous la procurer euh, à lire la, la version la plus récente. Donc, ce qu'on a fait dans cette étude, c'est qu'on a créé un micro-sondage qui a été présenté sur différentes versions de Wikipédia dans différentes langues où on demande aux personnes de temps en temps si la page qui vient de s'afficher euh, s'est affichée suffisamment vite avec comme réponse possible « oui »,« non »,« je ne sais pas ». Donc on a collecté un peu plus de 60 000 réponses et après on a analysé les données pour essayer de découvrir si l'avis des personnes qui étaient exprimées correspondait aux différentes mesures de terrain qu'on pouvait effectuer et que nous faisions auparavant euh, sur les pages affichées sur notre site. Donc, le premier résultat vraiment intéressant de cette étude, il y en a beaucoup plus et je vous encourage à lire le papier complet pour euh, voir tout ce qu'on a pu découvrir. Euh, en tout cas, c'est qu'il n'y avait pas de biais de sélection dans notre micro-sondage. Ça, c'est très important. Ça veut dire que euh, les personnes qui ont décidé de répondre à notre sondage euh, n'avaient pas une expérience plus ou moins mauvaise que les autres. Typiquement, on part du principe que, sur les, par exemple, sur les sites internet on demande l'avis des gens sur des restaurants, euh, on voit souvent que ce sont les personnes mécontentes qui ont plus tendance à laisser des avis que d'autres. Et donc, à chaque fois qu'on fait un sondage, il peut y avoir ce genre d'auto-sélection où les personnes, pour une raison ou une autre, euh, vont décider de répondre ou pas au sondage. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé toutes les mesures de performance qu'on avait euh, collectées automatiquement et on a comparé les gens qui avaient décidé de répondre au sondage à l'ensemble des personnes, y compris ceux qui l'ont ignoré, qui ont vu le sondage et qui ont décidé de ne pas y répondre. Et donc on a vu que le fait d'y répondre, c'est cette ligne où on voit la distribution euh, de nos mesures de performance, sur le temps d'affichage des pages en l'occurrence, euh, il n'y a pas de différence euh, visible entre les gens qui ont décidé de répondre et les gens qui n'ont pas répondu. Donc ça c'est très important, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Il a pas de biais de sélection parmi les gens qui ont décidé de répondre au son âge. Ensuite, euh, la deuxième partie de, de notre projet, c'était d'essayer, au-delà de, de tirer des conclusions on va dire, sur les, les données brutes, c'était d'essayer de reproduire la vie humaine en se basant uniquement sur les mesures automatiques qu'on fait déjà. Donc on a collecté des dizaines de mesures de terrain euh, ROM avec les différentes API JavaScript qui le permettent. Et on a essayé de mettre tout ça dans un modèle d'apprentissage, machine learning en anglais, en utilisant plein de méthodes différentes, en essayant d'arriver à la meilleure simulation de la vie humaine hein, en, en se basant uniquement sur les mesures automatiques. Donc, euh, on a réussi à avoir une précision et un rappel de l'ordre de 0,6. Vous pouvez voir le, le résultat sur euh, la capture d'écran qui vient du papier. Ce qui est pas mal, mais on va dire que c'est pour un avis binaire, pour savoir si les gens ont trouvé la page suffisamment rapide ou non. Si on avait tiré rapide ou face complètement au hasard, on aurait 0,5 et 0,5. C'est-à-dire que c'est mieux que le hasard total au niveau prédiction, mais on est loin de l'idéal qui serait d'avoir un dans chaque catégorie. Donc c'est décevant d'une part parce que euh, on ne peut pas en fait euh, se dire qu'on arrête le sondage et que maintenant on a un modèle d'apprentissage qui nous permet de simuler ce que les gens ont répondu. Mais d'autre côté, ça nous montre que la vie humaine rapporte, apporte un signal nouveau. Ça nous apporte une information qui n'est simplement pas dans les, dans les mesures de terrain automatiques qu'on qu effectue et qui n'est pas non plus dans les mesures synthétiques. C'est-à-dire que, comme j'avais dit précédemment, nos mesures de performance actuelles, le, le mieux qu'on puisse faire aujourd'hui, euh, n'est pas suffisant, c'est qu'une partie de ce qui forme l'opinion des gens. Donc Ça veut dire que ce signal humain qu'on a commencé à collecter est vraiment utile, il apporte des informations nouvelles, des données nouvelles qu'on ne peut pas avoir avec les autres mesures de performance. Donc après cette étude initiale où on a fait ce sondage pendant quelques mois, on s'est dit bon ben maintenant qu'on a un sondage qui fonctionne bien, pourquoi ne pas continuer à le faire fonctionner Et on a même un peu augmenté la fréquence, ce qui nous permet de collecter actuellement plus de 20 000 réponses à ce micro sondage par jour sur différents Wikipédia. En l'occurrence, la majorité de nos données viennent de Wikipédia français, russe et espagnol, qui sont les communautés en général un peu plus ouvertes. Euh, aux expérimentations, aux études, etc. C'est pour ça qu'on est sur ces langues-là, plutôt que l'anglais euh, où là, les, les gens sont un peu plus conservateurs en termes de communauté et un peu plus réfractaires au fait qu'on fasse des études sur les gens qui visitent le site. Euh, donc c'est vraiment devenu pour nous un des grands piliers de, nos, de notre veille de performance. C'est-à-dire qu'on a notre batterie de tests, de centaines de tests synthétiques, des millions de, de données euh, de terrain qu'on collecte en permanence sur les gens qui visitent le site. Et maintenant, l'avis, le, euh, les données humaines qui viennent de ce micro-sondage qui tourne en permanence. Alors, euh, en septembre, j'ai regardé, euh, donc ça c'est les, les données 2020 euh, jusqu'à septembre, j'ai voulu regarder ce que ça donnait maintenant qu'on avait ce gros volume de réponses de sondage euh, sur le long terme. Ce qui est intéressant cette année, c'est qu'avec tous les, les événements qu'il y a pu avoir dans le monde, euh, Wikipédia a eu des records de trafic absolus. Euh, avec les différents confinements, les gens passaient passé plus de temps à consulter Wikipédia. Et on a eu un petit peu des variations de performance sur le long terme, un peu plus importantes que d'habitude. Euh, donc ça nous a permis de voir euh, justement s'il y avait une corrélation entre ces, ces, ces réponses au sondage et puis les mesures de performance qu'on fait. Donc pas juste sur 60 000 réponses comme on avait fait dans l'étude initiale, sur des millions de réponses et sur une année euh, complète. Donc ce qu'on a pu voir, ça c'est sur Wikipédia français, cette capture d'écran, donc la ligne bleue c'est euh, les mesures de performance, en l'occurrence le temps d'affichage de page totale, euh, donc le 95e percentile sur l'année. Et la ligne noire, c'est le pourcentage de personnes qui ont répondu positivement au sondage, c'est-à-dire des le gens, gens qui ont dit « oui, je suis satisfait, je trouve que la page s'affiche assez vite ». Donc la ligne bleue est inversée, vous voyez que les, les scores de performance les plus mauvais sont en bas de la courbe, en fait, donc plus c'est bas, euh, plus la performance est mauvaise, plus c'est haut, plus la performance est bonne. Et on voit qu'avec le temps, il y a eu des variations significative sur certaines semaines et que l'avis, les réponses euh, au micro-sondage ont suivi cette évolution, ça a suivi les mêmes mouvements. Si on lissait ces deux courbes, elles seraient encore plus proches. Donc c'est vraiment intéressant, c'est la première fois qu'on voit une corrélation euh, qui, qui, est, qui est visible dans, dans l'évolution de, de, des données humaines par rapport aux données de terrain. Et en fait, j'ai envie de dire que ce n'est pas une corrélation en, en termes mathématiques parce que les deux courbes ont du bruit, donc elles ont besoin d'être lissées avant euh, d'avoir cette corrélation. Euh, sur euh, les autres langues. On peut voir des corrélations qui sont plus sur le mouvement et pas forcément sur l'amplitude. Donc là, c'est Wikipédia euh, euh, espagnol. Donc là, on voit qu'il y a des moments où ça monte, les deux courbes montent ensemble, et à d'autres moments, les deux, courbes, les deux courbes baissent en même temps, mais ne se suivent pas forcément. Et on a la même chose sur Wikipédia en russe, où pareil, il y a eu une amélioration en milieu d'année qui n'a pas forcément euh, été si importante, mais qui a eu un impact plus grand sur la vie des gens dans le... Dans le sondage donc ça ça peut s'expliquer de différentes façons notre théorie c'est que on n'a regardé que le temps d'affichage total mais en fait quand le temps d'affichage total change ça peut être pour différentes raisons ça peut être que la connexion initiale mis plus de temps qu'on a mis plus de temps à afficher pour les pixels qu'il y a certaines images qui ont, qui ont mis du temps à s'afficher mais pas d'autres donc ça veut dire qu'il faudrait vraiment analyser plus loin creuser dans ce qui s'est passé vraiment dans les sessions de ces utilisateurs pour comprendre cette amélioration ou cette régression quelle en était la cause et peut-être qu'on se rendrait compte en fonction de la nature de la cause, eh bien, on aurait des amplitudes différentes de, de changements d'avis. Donc c'est vrai que là, il y a, il y a plus de recherches à faire. Et je trouve ça vraiment intéressant de, de creuser plus dans, dans ce domaine-là. Donc c'est là que vous entrez en jeu. Je vous encourage vraiment à faire le même genre d'études sur vos propres sites. On a fait ces découvertes sur Wikipédia, mais elles ne s'appliquent pas forcément ailleurs. Donc ce serait vraiment vraiment intéressant d'avoir le même genre d'études où on demande l'avis des gens sur la performance qui soit effectuée sur d'autres sites. Euh, donc c'est vraiment important pour moi qu'on fasse progresser la recherche dans ce domaine. Donc je vous encourage vivement de faire le même genre d'études sur euh, sur, vos, sur vos propres sites internet et de voir si, euh, si vous avez des résultats comparables. Euh, Wikipédia de base c'est un site très performant, qui n'a pas de publicité, qui n'a pas de contenu tiers, donc c'est vrai qu'on est un peu une anomalie, on va dire dans le paysage de, du web. Donc c'est vrai que ce serait intéressant de voir sur des sites plus classiques euh, ce que ça donne. Donc si vous voulez vous lancer, je vais vous donner quelques petits conseils. En tout cas, euh, les informations les plus importantes sur comment faire ça correctement. Alors déjà, un, un truc assez basique quand vous faites des sondages euh, de ce type où vous demandez euh, un avis qualitatif aux gens sur ce qu'ils pensent de, de leur expérience, c'est qu'il faut changer l'ordre des, des réponses possibles de façon aléatoire. Autrement, il y aura un biais euh, envers les réponses qui sont listées en premier, surtout si vous en avez beaucoup. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut enlever ce biais de, on va dire, de présentation des réponses possibles. En, les, en changeant l'ordre de façon aléatoire pour être sûr que ce n'est pas l'ordre qui a influencé la réponse des gens. J'en ai déjà parlé avant, c'est vraiment, on va dire, le point de départ quand vous, quand vous mettez en place un sondage, c'est de collecter les données, de comparer les gens qui ont décidé d'y répondre et les gens qui n'ont pas décidé d'y répondre. Donc c'est vraiment critique que votre sondage soit facultatif et que vous puissiez voir s'il y a un biais quelconque entre le groupe de personnes qui a décidé de répondre à votre sondage et le groupe de personnes qui a décidé de l'ignorer. C'est là qu'il faut faire des itérations. Si vous vous rendez compte qu'il y a un biais, à ce moment-là, essayez de changer le, le phrasé de la question ou la façon dont les réponses sont formulées jusqu'à ce que vous puissiez éliminer totalement ce biais d'autosélection pour être certain que les gens qui ont décidé de répondre à la question ne sont pas influencés par la façon dont c'est posé. Donc voilà, c'est vraiment fondamental d'éliminer l'autosélection autant que possible. Enfin, euh, il est intéressant aussi de regarder un peu le contexte. Euh, le contenu de la page, par exemple, alors si c'est un site internet euh, avec du contenu très varié, peut-être qu'il y a certaines pages qui ont un contenu un peu décevant, euh, ont un contenu euh, énervant, polarisant, qui peut faire que les gens ne sont pas dans leur état d'esprit normal au moment où ils répondent au sondage. Regardez aussi la temporalité, est-ce que les gens sont chez eux, est-ce qu'ils sont au travail, est-ce qu'ils sont en week-end, est-ce qu'ils sont en vacances Tout ça, ça peut avoir un impact sur euh, leur humeur et la façon dont ils répondent, mais situation globale, évidemment, en ce moment... Euh, est-ce que les gens sont confinés ou pas Est-ce qu'ils sont déconfinés Tout ça, ça peut avoir un impact sur leur humeur qui peut faire qu'il y a un biais, justement, dans la façon dont ils répondent. Et enfin, le contexte dans la session. Est-ce que cette page qui est rapide, elle a suivi des pages qui étaient lentes ou inversement Donc, c'est pas quelque chose qu'on a fait dans nos études pour l'instant, regarder des pages isolées, des affichages de pages isolées. Mais je pense que c'est vraiment critique, si on veut essayer de faire ça correctement ou d'aller plus loin, de regarder le contexte dans une session pour voir si l'humeur des gens au moment où ils répondent, ou l'avis des gens peut être influencé par ce qui s'est passé peu de temps avant. Et pas forcément uniquement la page qu'ils étaient en train de regarder au moment où vous avez posé la question. Voilà, donc on a fait un peu, un peu le tour de, de la question. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je vous encourage encore une fois à faire le même genre d'études sur vos propres sites, et je serai vraiment très content de, de vous aider, de vous conseiller si vous voulez vous lancer dans cette démarche. Euh, ça conclut une présentation sur ce sujet, merci beaucoup. Et je vais maintenant passer au live pour répondre à vos questions. Merci. Eh ben, merci beaucoup, Gilles. Bonjour. Vas-tu bien Bonjour. Ça va très bien, merci. Bonjour, Gilles. Merci pour ce talk. Euh, je rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser directement sur le Slack. Euh, alors, je crois qu'il y a une première question qui arrive euh, de la part de Boris. Euh, oui, on, effectivement, Boris, on avait remarqué ça dans, dans la recherche initiale. Donc, Boris demande, euh, est-ce que les retours, les avis que les gens exprimaient étaient les mêmes pour les gens qui étaient euh, euh, inscrits sur Wikipédia, euh, connectés, ou les personnes qui étaient des visiteurs anonymes non connectés La réponse est oui. Et justement, euh, ce serait intéressant de faire une étude complémentaire sur un autre site. On pense que, donc, ce qu'on a vu, c'est que les personnes qui sont connectées euh, sur Wikipédia, de façon objective, ils ont une performance qui est pire. La raison technique, c'est qu'actuellement, on a un seul centre de données sur lequel se connectent les gens qui sont connectés. Donc, quand vous êtes déconnecté de Wikipédia, vous allez avoir vos données qui viennent d'un data center qui est proche de vous. En Europe, par exemple, c'est Amsterdam. Par contre, si vous vous connectez sur le site, pour des raisons, on va dire des contraintes techniques qu'on a, vous serez automatiquement connecté sur un data center qui est aux États-Unis. Vous aurez une latence plus importante, une performance, euh, plus mauvaise, donc c'est euh, un peu dommage. Actuellement, c'est quelque chose qu'on aimerait régler au long terme, mais en gros, ça veut dire que dès qu'on se connecte à Wikipédia, on est un peu puni, on a une latence plus grande et une performance moins bonne. Et effectivement, dans les réponses à ce micro-sondage, on a constaté que à l'inverse, en fait, les gens euh, ont un avis plus positif sur la performance quand ils sont connectés, malgré le fait qu'en réalité, ils en ont une qui est pire. Donc, notre théorie, effectivement, c'est ce que ce que suggère euh, Boris, c'est que euh, les gens qui contribuent à Wikipédia, qui sont connectés, ils ont un avis plus positif de Wikipédia que le visiteur lambda et que donc, ça peut influencer leur avis sur la performance. L'autre chose aussi, c'est qu'au-delà du biais euh, affectif, on va dire, de, du fait qu'ils aiment le site ou pas, euh, ils sont aussi plus habitués à la performance euh, qu'ils ont sur le site parce qu'ils y viennent très souvent. Alors qu'un visiteur euh, lambda qui, qui vient lire un article, il va peut-être consulter Wikipédia une fois par semaine, une fois par mois. Les éditeurs, ils sont vraiment là tous les jours à contribuer donc, en fait, d'une certaine manière, pour eux, cette « mauvaise performance » entre guillemets ou cette « performance » moins bonne parce qu'ils sont connectés, ils y sont habitués. Ils, ils, ils, ils la vivent tous les jours. Donc, ça peut expliquer pourquoi leur avis est plus positif. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on aimerait euh, plus étudier. Mais pour avoir la réponse, il faudrait qu'on fasse l'étude sur d'autres sites. Parce que, nous, bon, on sait que pareil, voilà, Wikipédia, euh, c'est un beau projet euh, altruiste. Donc, euh, bah, on peut s'imaginer que les gens ont un, un avis moyen euh, plus positif vis-à-vis -vis du site que d'autres. Donc, ça serait intéressant de comparer à, à ce qui peut se passer ailleurs. Euh, alors euh, Maël qui demande est ce qu'on je... euh, qu pourrait rappeler à quel moment était affiché. Te poser la question <rire> oui, si tu veux est -ce dire. Est-ce est qu'on pourrait est-ce que tu peux rappeler à quel moment était affiché le sondage et, et à quel moment... et... et sur quelle page? C'est surtout pour toi que je te propose. De te... On avait une de contrainte ça. technique sans on pouvait pas réécrire complètement le mécanisme d'affichage des pages, donc le... le sondage était injecté par JavaScript. Ça, on a vérifié l'impact euh, de, de savoir si, pour certaines personnes que si ça s'est tôt ou si ça s'affichait tard hein, par rapport au fait que Jask aské peut-être un peu plus lent pour eux que d'autres, pour voir si ça influençait influencé des réponses. Juste euh, en, à performance égale, si le sondage était apparu plus ou moins vite, est-ce qu'il y avait un biais Et le fait était que non. Euh, le, le moment où ils avaient vu le sondage n'avait pas impacté leur avis. Par exemple, comme il s'affichait après l'affichage initial de la page, en gros, l'article s'affiche et ensuite le sondage apparaît très peu de temps après en haut à droite, il y avait une catégorie d'utilisateurs qui avait déjà euh, fait défiler, qui était en train de lire la tique plus bas, et qui a découvert le sondage plus tard en remontant dans la page, donc on a pu comparer ça aux gens qui l'ont vu d'emblée, ou qui l'ont vu apparaître tard, etc., on n'a pas vu de différence. Donc ça, cette partie-là, on a pu vérifier qu'il n'y avait pas d'impact euh, sur le fait que la mécanique d'affichage du sondage n'était pas idéale, dans le sens où il s'affichait... Euh, euh, avec JavaScript après coup, et non pas, euh, ils n'étaient pas partie de l'HTML de, de, de départ. Ce qu'on aurait aimé de faire dans l'idéal, mais c'était juste euh, trop compliqué. Euh, ça aurait été un budget trop important pour cette étude de, de devoir réécrire le site pour pouvoir faire ça. Mais évidemment, dans l'idéal, il faudrait que aussi, effectivement, l'emplacement du sondage soit aléatoire, être aléatoire. C'était toujours au même endroit, parce qu'on aurait utilisé un système de micro-sondage qui était déjà existant. Euh, et puis euh, aussi que ça fasse partie de l'HTML de base pour qu'il n'y ait pas ce, ce biais potentiel dans la façon dont le sondage apparaît. Euh, qui effectivement euh, attire peut-être l'attention sur la mécanique de chargement de la page. En tout cas, on a, on a trituré euh, ce qu'on pouvait, qu pouvait collecter, on a trituré les données un maximum pour voir si ça avait un, un effet. On avait vu que non, donc on n'a pas cherché à améliorer le, le système d'affichage du sondage. Okay. Okay. Pourquoi, euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'utiliser le load time plutôt qu'une autre métrique comme le speed index alors justement, oui, c'est vrai que euh, on, on en a regardé plein, en fait. C'est-à-dire que là, tous les, toutes les captures d'écran que j'ai montrées, c'était sur le page low time, tout simplement, parce qu'on avait, on avait collecté à peu près euh, une vingtaine ou une trentaine de, de données RUM, de métriques différentes. Alors, ça ne pouvait pas être le speed index. Quand on avait le RUM speed index, qui est une espèce d'approximation speed index, parce que les, là, c'était des données de terrain, ce n'était pas, euh, pas du synthétique. On a, on, on a vraiment pris tout, tout les qui à ce moment-là. Donc, LCP, ça n'existait pas encore, parce que l'étude était faite il y a deux ans. Euh, mais on, après, on a, on a regardé la corrélation entre toutes ces mesures et la vie des gens, et on s'est rendu compte que la mesure qui, qui avait la plus forte corrélation, qui était vraiment nettement supérieure aux autres, c'était le vénérable page load time que les gens ont tendance à ignorer, euh, parce que ben, il, il paraît mal foutu, il inclut toutes les images, alors qu'on peut, on peut se dire c'est... C'est idiot parce que ça, ça inclut le temps de chargement des images qui sont pas vues, qui sont en dessous de, en dessous de la partie que les gens regardent initialement. Mais bizarrement, ou on va dire euh, ironiquement, c'était celui qui individuellement avait la meilleure corrélation. Donc c'est pour ça qu'on est resté sur celui-là. Après dans la suite de, de l'étude, on s'est concentré là-dessus parce que c'était celui qui était le plus euh, rapproché de, de la vie des personnes. Justement, ça nous a fait réfléchir là-dessus parce que il y a beaucoup de, de mesures de performance qui sont vraiment concentrées sur euh, la partie visible au départ, surtout dans l'état synthétique. Qui est above the fold, donc ce qui est euh, visible au moment où on charge la page, en fonction de la taille d'écran qu'on a. Et justement, ça nous a fait réfléchir là-dessus, on s'est rendu compte que ce n'est pas forcément si vrai que ça, euh, que les gens ont tendance à faire défiler la page très vite, surtout sur Wikipédia quand l'affichage initial est rapide. Et donc, euh, finalement, cette, cette notion de above the fold n'était pas si pertinente que ça, euh, en tout cas par rapport aux données qu'on a pu voir dans le bon sondage. Ça marche, merci Gilles. Euh, Est-ce que vous restez sur un affichage par session utilisateur Alors non, parce qu'on ne suit pas nos utilisateurs, on ne fait pas du tout de tracking, on n'a pas de cookies ou quoi que ce soit. Donc en fait, on ne peut pas vraiment savoir quand des affichages de pages font partie d'une session ou non. Donc la façon dont l'affichage du sondage était géré, c'est tout simplement, on tire au hasard une fois sur mille, on affiche le sondage ou pas. Voilà, c'est juste tirer un numéro au hasard au moment de l'affichage de la page et avec un, un ratio configurable. Mais le ratio de base qu'on utilise pour nos mesures de performance, c'est un affichage sur 1000. Sur Wikipédia espagnol, qu'on avait augmenté un petit peu. Enfin, ça, c'est un peu pareil en fonction des wikis. Des fois, on avait décidé d'augmenter un peu la fréquence. Mais en tout cas, sur le Wikipédia russe, à un moment, on avait augmenté trop la fréquence accidentellement. ça à trouver une page sur 100, ou un truc comme ça. Et là, tout de suite, la communauté nous a fait comprendre que c'était beaucoup trop. <rire> on a dû tout de suite arrêter cette fréquence-là parce que les gens étaient en colère. Ils voulaient pas voir le sondage aussi souvent. Donc, c'est aussi intéressant de voir que il y a une limite à la fréquence à laquelle on peut poser ce genre de questions aux visiteurs, au-delà de laquelle ça commence à les énerver, ils veulent plus le voir. Et puis, du coup, ça pourrait avoir un, un impact négatif sur le sondage, parce que si ça les, si ça les ennuie, ils vont peut-être euh, faire exprès de mettre des mauvaises réponses euh, par énervement. Donc, on peut pas aller trop loin non plus. C'est vrai que ça, on va dire le revers de la, de la médaille d'une étude comme ça, c'est que il faut quand même un minimum de trafic pour pouvoir euh, en tirer des conclusions, parce que si on est justement contraint à pouvoir le montrer qu'une fois sur mille et qu'on n'a pas un trafic très important, on va avoir du mal à tirer des conclusions parce qu'on n'aura pas assez de données. Donc euh, voilà, il faut, faut trouver un juste milieu entre ne pas trop embêter les, les visiteurs et puis euh, avoir une fréquence suffisante pour avoir assez de données. Ok. okay. Est-ce que tu voulais poser la question, JP Non, vas-y, vas-y. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu penses du fait qu'on s'intéresse aussi tard à ce que l'utilisateur vit vraiment sur le site pour mesurer la performance d'un site Aussi tard par rapport à l'évolution de la communauté WebPerf euh, Je ne sais pas si c'est ça la question. Oui, je parce pense que, que c'est oh. ça, oui. Ben, euh, moi, je pense qu'en fait, euh, on a mesuré jusqu'à maintenant ce qui était facile à mesurer. Historiquement, si on regarde l'évolution des premières mesures de Perf qu'on pouvait collecter dans les navigateurs, ce qu'on a pu avoir euh, au départ, c'était ce qui était facile à exposer pour le navigateur. C'était des mesures que le navigateur faisait déjà en interne ou pouvait exposer, on va dire, gratuitement sans que ça ralentisse le navigateur. Pendant très longtemps et même encore aujourd'hui, quand on regarde un peu les positionnements des différents éditeurs de navigateurs sur ce sujet, par exemple Apple est très conservateur là-dessus. Pour eux, c'est une nouvelle métrique de performance qui est développée. Si elle fait ralentir la performance du site du fait de la mesurer. Pour eux, c'est euh, pas possible. Donc c'est pour ça que Safari est un peu derrière, on va dire en termes de, du nombre de métriques disponibles. C'est parce que c'est leur positionnement. Ils ne veulent pas de mesures qui vont ralentir l'expérience pour la personne qui est en train d'utiliser le site. Il faut que ce soit gratuit pour eux pour pouvoir l'exposer. Donc cette contrainte, ça fait que le point de départ de, des mesures, de, du choix des mesures, euh, historiquement, c'était qu'est-ce qui est facile à exposer, c'était pas qu'est-ce qui est prêt, qu'est-ce qui est plus proche de l'expérience de la personne. Euh, alors, moi j'essaye de pousser les, les membres du W3C, du Working Group Webperf, de, de, de se rapprocher de plus en plus des utilisateurs, de faire des études quand ils font des nouvelles, euh, des nouvelles mesures. C'est pour ça que vous avez pu voir euh, Google, euh, sur le CAD, justement, euh, étudier un petit peu la corrélation avec le Speed Index, des choses comme ça, Donc ils commencent à plus se poser de questions, de questions là-dessus. C'est-à-dire que quand on propose des nouvelles mesures de performance, vérifier si elles sont proches de ce que les gens vivent. Euh, mais je crois que le postulat de départ, c'est ça, en fait, c'est qu'on on a deux contraintes. On a probablement des mesures plus parfaites, on va dire, qui vont plus se rapprocher. Par exemple, quand on dit que le speed index est disponible quand on est en test synthétique, c'est tout simplement parce que euh, pour pouvoir le mesurer, il faut avoir enregistré une vidéo, l'analyser, et après, avoir savoir à quel moment les choses se sont affichées dans la partie visible du navigateur. Faire ça dans un navigateur en direct pour une personne qui est en train de naviguer, ça, serait, ça coûterait très cher en performance, et du coup, il n'y a aucun éditeur de navigateur qui veut faire ça. Donc, cette mesure speed index pourrait être plus intéressante, on ne pourra jamais l'avoir passivement sur nos visiteurs, en tout cas pas actuellement, parce que le mesurer coûterait trop cher à en tirer l'appareil le, bah le, de la personne qui est en train de consulter le site. Donc c'est un peu difficile de réconcilier les deux. Je pense que les, les mesures les plus pertinentes, les plus proches de l'expérience utilisateur, par définition, elles, elles sont un peu chères à calculer ou à mesurer. Et donc du coup, ça va être un peu difficile de, de le faire. Mais je pense que toutes les choses sont complémentaires. Je suis aussi. Euh, très intéressé par les on va dire les études en le laboratoire hein. juste regarder observer une personne qui utilise votre site c'est en général assez intéressant on, on en tire c'est quelque chose qui est pas fait assez souvent d'ailleurs de juste observer des, des, des inconnus utiliser votre site internet et puis voir ce qui se passe par rapport aux réactions il y a il y a très peu d'études euh, dans le monde de la recherche qui ont été faites là-dessus les plus récentes des années 90 ou début des années 2000 où on met quelqu'un dans un site internet on fait exprès de le rendre lent et puis on voit leur réaction à partir de quel moment il, ils deviennent impatients, etc. Je, je pense que c'est vraiment une grande valeur et malheureusement, les gens sont un peu trop obsédés par euh, ce qu'ils peuvent mesurer automatiquement euh, juste avec un framework ou avec un outil au, au lieu de prendre le temps une journée ou une après-midi avec des inconnus de la regarder utiliser votre site et voir comment ils réagissent quand c'est lent. Ça, je pense que ça peut avoir énormément de valeur dans les choix qu'on peut faire sur la conception d'un site Internet. Donc pour moi, ouais, tout ce qui implique plus les personnes directement, euh, c'est intéressant parce que c'est pas assez fait actuellement. Ok. Euh, question suivante. Nico, tu nous pousses la question suivante, s'il te plaît. On peut rapprocher ça des mesures type RageClick qui avaient été présentées il y a deux ans par Philippe Télis à Willow Speed 2018. Donc là, on parle des mesures vraiment, vraiment oui. humaines. Quoi. Alors, c'est vrai. Donc, ils avaient fait. Euh, bon, J'espère je, je, que je ne vais pas tromper dans la description, mais en gros, ils avaient fait exprès de, de ralentir des sites de résultats sportifs pendant un match. Euh, où euh, ils regardaient l'effet que ça avait quand, le, en plus, euh, l'équipe euh, était en train de perdre. C'était un peu comme ces choses-là, pour voir vraiment euh, les effets de mauvaise humeur, c'était pour vérifier si leur, euh, leur façon de détecter les, les clics d'énervement était bien calibrée. Et donc, ils avaient eu la confirmation qu'effectivement, si les gens avaient des raisons d'être énervés parce que le match se passait, se passait pas bien, ils, allaient, euh, ils avaient plus cliquer avec énervement. Par contre, euh, on va dire, là, dans notre papier de recherche, on a trouvé un peu quelque chose de contradictoire là-dessus, c'est qu'on a regardé, on, on a fait notre étude pendant la Coupe du Monde en Russie, de Coupe du Monde de foot. Et euh, donc, la Russie a perdu. Et donc, on a, on a regardé les données sur Wikipédia Russe pendant cette période-là pour voir si on avait un ratio qui était devenu plus négatif pendant euh, que l'équipe de foot russe perdait. Ce n'était pas le cas. Donc, je pense que ça dépend du, du contexte, ça dépend de ce qu'on fait. On n'a on, on pas ralenti le site hein, pendant qu'il perdait. Donc, on va dire qu'Akamaï a peut-être poussé ça un, un peu loin. Euh, mais en tout cas, voilà, nous, on avait vérifié ça aussi sur des événements euh, susceptibles de créer de la mauvaise humeur. On n'avait pas vu euh, d'effet de, de, sur euh, la réponse à ce sondage en particulier. Mais c'est des choses à, à surveiller, effectivement. Mais oui, ça se rapproche de, de Genre de Travaux. Okay. Est-ce est que euh, la qualité de la connexion et du device sont un point important vis-à-vis -vis du volume mesuré sur, euh, sur ce type de sondage euh, Non. Euh, on mesure euh, quelle que soit la rapidité des gens. Par contre, on a regardé. Euh, alors, on avait vu un effet un peu, un peu bizarre, pareil y avait besoin d'être un peu plus creusé parce que ça concernait pas beaucoup d'affichage. On avait vu euh, une combinaison un peu étrange où euh, des gens avaient un appareil très récent et euh, ils étaient vraiment mécontents de leur expérience. Et on a, on a, regard, on a fouillé dans ces données-là et on s'est rendu compte que c'était des gens qui avaient un appareil euh, coûtait une fortune par rapport à l'endroit où ils étaient. Donc, C'était au Kazakhstan, je crois, euh, donc un pays russophone. Et donc les gens qui avaient un téléphone très performant au Kazakhstan, parce qu'on faisait des mesures aussi, de, on fait un, un benchmark de la puissance de, de l'appareil, euh, étaient assez mécontents de l'expérience. Le, une des théories qu'on a pour l'explication de ça, c'est que c'était des, des appareils tellement chers par rapport au niveau de vie local, c'était genre, euh, je ne sais pas, des, des iPhones qui coûtent peut-être 10 fois le salaire mensuel moyen d'une personne au Kazakhstan, qu'on a pensé que c'était peut-être des touristes, euh, des gens qui ne sont pas habitués à avoir une mauvaise connexion, parce qu'au Kazakhstan, la connexion à Internet n'est pas terrible. Euh, et donc, du coup, par frustration, ils, des, ils répondaient de façon plus négative, parce qu'ils n'étaient pas habitués à cette expérience-là. Donc, ça aussi, c'est à vérifier, c'est une théorie, euh, parce qu'on a trouvé ça un peu bizarre, déjà, qu'il y ait des gens avec des iPhones d'ailleurs de génération. Euh, euh, dans un pays où euh, très peu de gens pourraient se permettre et qui répondaient de façon assez négative euh, au sondage alors qu'ils avaient une expérience qui n'était pas euh, horrible, L internet était un peu lent mais euh, ça allait quoi par rapport à ce qu'on a pu voir euh, comme score par rapport à d'autres gens donc euh, ouais, là il y avait un peu une anomalie qui voudrait pu de creuser mais ça concernait pas beaucoup de, de mesures évidemment, parce qu y avait, encore une fois il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient genre, le téléphone à ces endroits-là euh, mais sinon, pour le reste c'était assez évident, c'est-à-dire que ben, oui, globalement, les gens qui ont des euh, téléphones pas performants et une connexion mauvaise ben, ils vont moins souvent répondre euh, positivement au sondage, mais c'est logique parce que leur, leur expérience est moins bonne. Euh, donc ça, c'était au moins confirmé qu'il y a une proportion là-dessus, c'est-à-dire que ben, plus vous avez un appareil performant, plus vous êtes content de votre performance, mais c'est aussi parce que vous avez une meilleure performance, tout simplement. Alors évidemment, nous, on essaye de faire en sorte que le site il ait une expérience la mieux possible dans toutes les conditions, mais euh, de plus en plus, le, le goulot d'étranglement, c'est l'appareil. C'est-à-dire qu'on a, a de plus en plus de CSS et de Javascript, même si on l'optimise un maximum, il faut quand même, on a tendance à oublier qu'il y a des gens qui qu utilisent des appareils d'entrée de gamme qui ont 5-6 ans, et pour eux, l'expérience elle est vraiment inférieure à ce que les autres peuvent avoir. Et donc, bah, forcément, proportionnellement, dans, dans ce genre de sondage, les gens répondent plus négativement. Je te laisse... Alors, on a pour, pour Alors, essayer de comment, voir. Un... Euh, comment est-ce que tu. Ouais. Vas-y, vas-y. Ouais, ouais. Oui, oui. Euh, Alors, on avait essayé de regarder. On, on pouvait savoir sur quels articles les gens allaient. Euh, donc, on avait essayé de voir si sur certains euh, articles, on va dire aspect négatif, un article sur un, sur un scandale la mort de quelqu'un ou des choses comme ça, on n'avait pas vu de, de différence notable. Pour la qualité, on avait utilisé comme proxy de qualité la la taille de, de l'article. En gros, par rapport au volume de texte, enfin le volume d'HTML, on peut savoir si un article Wikipédia, c'est un truc d'une ligne qui apporte aucune information pertinente ou si c'est un très long euh, article avec beaucoup d'informations. Et euh, là, il fallait vraiment qu'on tombe dans l'extrême d'un article totalement vide pour qu'il y ait un biais là-dessus, que les gens répondent de, de façon plus négative, quand il n'y avait vraiment rien, c'est à dire moins d'une phrase. Et par contre, à partir du moment où il y avait au moins un paragraphe de contenu, il n'y avait plus de différence. Euh, donc, ça aussi, c'est pour ça que j'en ai parlé, euh, faut, faut quand même aller regarder les extrêmes. Donc, euh, oui, euh, bah, visiblement, si les gens tombent sur un article totalement vide, euh, ils sont assez frustrés et puis ils vont, ils vont répondre un peu plus négativement au, au sondage parce que globalement, dans ces cas-là, c'était vraiment le, sur la page, il n'y avait quasiment que le sondage d'affiché. Le reste, c'était juste un titre et puis le, le menu, quoi. Euh, comme ça peut arriver, voilà, c'est un article qui, qui sont à peine démarrés, il n'y a rien dessus. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on a pu regarder le, les effets de du contenu sur la, la, la vie des gens. Évidemment, ça peut être encore mieux fait, mais euh, on s'était méfié justement de savoir s'il y avait ce genre d'effet-là où, euh, bah, je ne sais pas si les gens lisent un article qui, qui décrit quelque chose dont ils ne partagent pas l'avis, est-ce qu'ils vont répondre plus négativement au sondage bah, On n'a pas vu de différence notable entre les articles. Ça marche. Merci Gilles. On a encore une question de d'Alexandre qui nous demande si pour un site e-commerce, tu penses que le niveau de satisfaction pourrait se mesurer par le taux de rebond ou le taux de conversion alors oui, justement, je pense que ce serait encore plus intéressant de comparer cet avis euh, des visiteurs sur la performance à des, ce genre de mesures euh, tangibles. En général, dans l'e-commerce, si les gens améliorent la performance, c'est pour vendre plus. Euh, donc, euh, ben nous, on n'a pas ça, on ne voit rien. Donc, on ne pouvait pas vérifier ce postulat de base qui est de savoir est-ce que les gens sont plus satisfaits de leur expérience globale euh, par rapport à leur comportement. Surtout qu'on ne mesure pas les sessions, encore une fois, donc, on ne pouvait pas voir si les gens restaient plus longtemps sur le site quand ils étaient plus satisfaits. C'est quelque chose qu'on on, on, on se met des limites sur les choses qu'on va collecter sur les visiteurs de Wikipédia parce que on, la vie privée de nos visiteurs compte beaucoup. Donc, ça va c'est toujours prioritaire avant qu'on décide d'étudier une chose ou une autre. Donc, on n'a pas voulu les suivre dans leur visite pour savoir s'ils restaient plus longtemps. Donc, oui, je pense que dans le e-commerce, on pourrait utiliser le taux de rebond le taux de conversion, les ventes qu'on fait pour... Euh, essayer d'estimer si les gens sont satisfaits ou non, mais encore une fois, je pense que c'est un peu un, un postulat arbitraire que les gens ont depuis longtemps, euh, et que ça n'a jamais été vérifié en, en, en regardant, si on demande leur avis aux gens, est-ce que, est que ça va coller ou pas. Par exemple, euh, il y avait, je crois que c'était Microsoft qui avait, euh, qui avait étudié un peu leur, euh, leurs propres améliorations de performance sur leur moteur de recherche Bing, et s'était rendu compte que s'ils regardait sur une fenêtre trop courte, c'est-à-dire qu'ils avaient changé quelque chose sur le sur le moteur de recherche pour améliorer la performance. S'ils regardaient l'impact sur le nombre de clics sur les publicités sur les jours qui avaient suivi le, le changement, ben quasiment tout le temps il y avait une amélioration. Donc c'était dit, ça vaut le coup d'améliorer la performance parce qu'à chaque fois les gens cliquent plus sur les pubs. Par contre après ils ont regardé sur du beaucoup plus long terme. Ils ont fait un changement, puis ils ont étudié pendant un mois et se sont rendus compte que ce qui faisait à court terme que les gens cliquaient plus sur les publicités, c'était pas forcément, que la performance avait été améliorée, c'est qu'on avait changé leur habitude parce que la présentation avait changé un peu. Donc, C'est-à-dire que les gens, ils avaient plus forcément leur, euh, leur mémoire musculaire d'éviter les bannières pour ne pas cliquer dessus. Et du coup, bah, à court terme, effectivement, il y avait un peu plus de revenus. Mais après, si on regardait un peu plus loin, ça, ça disparaissait. Donc, Dans l'e-commerce, je pense qu'il faut faire attention à ça aussi. On peut avoir des modifications de performance qui sont en général associées à d'autres euh, changements sur le site à court terme, on peut s'imaginer, si on a des bons résultats, que c'était un changement qui valait le coup. Et en fait, c'est peut-être juste que les gens ont perdu leur repère un petit peu et qu'après, ça va revenir à normal. Donc, si on pouvait leur demander leur avis aussi, on pourrait comparer si l'avis exprimé par les personnes correspond à leur comportement. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas actuellement ou qui a été très peu étudié, je pense. Donc, je pense que c'est intéressant de regarder ces mesures-là, mais que ça ne remplace pas forcément le fait de demander directement aux gens leur, leur niveau de satisfaction. D'accord, super. Euh, on passe à la dernière question, euh, celle de Tiffany. Dans le cas d'un site avec des partenaires externes, comment est-ce que tu es sûr de la mesure Ah oui, ça c'est. Bah, je pense qu'il faudrait, euh, faudrait collecter euh, l'impact des, des, des sites tiers en même temps que l'avis qui est demandé aux, aux visiteurs. Et après, avec suffisamment de données, on pourra regarder, en fonction des moments où les sites tiers étaient lents ou rapides, euh, quel impact, euh, quel, quel, était l'impact. Pour essayer de dissocier la responsabilité de, de, vous, en tant que gestionnaire de site, et la responsabilité des tiers. Justement, ça pourrait être intéressant de voir si, euh, quand tel site tiers devient plus lent, est-ce que la vie des gens est dégradée? Est-ce que c'est un impact plus fort que quand c'est vous le responsable, entre guillemets? Donc, ça nécessite d'avoir quand même une batterie de mesure assez, assez pointue, qui va permettre de voir euh, quelle était la part de responsabilité des partenaires externes, et quelle était la vôtre Si vous arrivez à obtenir ça, avec suffisamment de, de données, vous pourrez faire le tri et voir euh, si, euh, quel, quel est l'acteur responsable qui a le plus d'impact sur euh, la vie des gens. D'accord. Ouais. Ben, merci beaucoup, Gilles, pour ce talk et euh, d'avoir répondu à ces questions. Je vois que ça a quand même euh, pas mal euh, intéressé euh, vu le nombre de questions qu'on a eues. donc euh... Un grand merci à toi, et, euh, et puis ça va être le moment pour nous de partir en petite pause, il me semble. C'est bien ça, JP